Voilà, nous démarrons maintenant une série de vidéos dont l'objectif sera de vous faire réaliser un petit jeu vidéo relativement simple, mais qui devrait vous permettre de comprendre comment fonctionne le programme qui se trouve derrière un jeu vidéo. Dans notre jeu vidéo, le héros ne sera pas le chat de Scratch, mais sera une souris. Alors nous allons changer le personnage principal. Ce personnage principal, nous pouvons le trouver dans la galerie des personnages disponibles, la galerie de tous les lutins disponibles. Et vous savez qu'en anglais, la souris, ça se dit mouse, donc nous allons trouver un mouse ici. Voilà, je sélectionne cette souris dont vous voyez qu'elle est déjà capable de se bouger. Par contre, je n'ai plus besoin du chat pour l'instant, il réapparaîtra plus tard, le chat. Je le supprime. Voilà. Notre objectif sera de faire en sorte que le, la souris puisse se déplacer sur le terrain de jeu qui est là. Alors pour cela, il faudra donc que la souris puisse euh, avancer. Très simple, puisque on dispose des primitives de mouvement, avancer de quelques pas. Mettons, mettons trois pas. Voilà, et si je clique, bien sûr, la souris avance chaque fois de 3 pas. Mais moi, je voudrais que la souris se déplace euh, tout le long du jeu, jusqu'à la fin de la partie. Eh bien, je vais pour cela utiliser un nouveau bloc que nous n'avons pas encore utilisé dans les vidéos précédentes. Ce nouveau bloc est un bloc de contrôle et il s'agit du bloc répéter indéfiniment qui va accepter une ou plusieurs actions. Eh bien, Je vais demander de répéter indéfiniment l'action qui est d'avancer de, de trois pas. Et de cette manière, notre souris va pouvoir se déplacer sur le plateau de jeu. Oh, rien de très compliqué jusque là, n'est-ce pas Alors, je vais, comme d'habitude, ajouter le chapeau quand le drapeau vert est cliqué et... « Nous allons assister au déplacement de la souris. Enfin, normalement. Allons-y. » Ah bah oui, elle se déplace. Elle se déplace, mais malheureusement, euh, comment est-ce que je fais pour la contrôler, moi, le joueur Et que se passe-t-il là Pourquoi s'arrête-t-elle euh, au bord de l'écran Il y a là au moins deux problèmes qu'il faut résoudre. Alors, je vous propose de commencer par résoudre le problème que, du fait que nous ne pouvons pas diriger la souris pour l'instant. Donc, j'arrête la boucle infinie et je vais remettre la souris au milieu du plateau de jeu. Bien, alors, qu'allons-nous faire pour pouvoir diriger la souris Eh bien, il faut que nous utilisions encore un nouveau type de bloc. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai proposé de découvrir le bloc répété indéfiniment et je vais ajouter dans les contrôles, je vais ajouter le bloc si. Alors, le bloc si va nous demander d'ajouter une condition, quelque chose qui peut être vrai ou qui peut être faux. Si la condition est réalisée, alors, on va réaliser l'action qui est indiquée. Bien. Quel type d'action voulons-nous faire Nous voulons faire tourner la souris vers la gauche ou vers la droite pour pouvoir la diriger, et en utilisant, disons, le clavier. Donc, par exemple, si je frappe la touche flèche à droite, la souris tourne à droite. Si je frappe la touche flèche à gauche, la, tou la souris tourne à gauche. Cette fois, j'ai vraiment besoin des capteurs. Troisième nouveauté dans cette vidéo. Alors, quel capteur Eh bien, je vais avoir besoin du capteur qui vérifie quelle touche a été pressée. Vous voyez que ce capteur a une forme pointue à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'il va parfaitement s'adapter à la condition qui se trouve dans le bloc « si ». Voilà. Mais, personnellement, là, là ce n'est pas la, la touche « espace ». que je voulais voir tester, c'est la touche « flèche gauche » la touche « flèche droite ». Eh bien, allons-y. Plutôt que « espace », je choisis « flèche droite ». Et lorsque « flèche droite » est pressée, alors que faisons-nous bah, Nous allons faire tourner la souris. Où se trouvent les primitives de mouvement de souris Bien sûr, c'est dans les mouvements. Et je fais tourner, alors, la souris vers la droite. C'est bien ce bloc-là dont nous avons besoin. Je vais la faire tourner par exemple de 5 degrés. Voilà. Je vais maintenant ajouter ceci dans la, la boucle infinie du jeu, la boucle principale du jeu. Donc je mets devant l'instruction avancer de 3 pas. Donc répéter indéfiniment. Si la touche flèche droite est pressée, alors on tourne à droite de 5 degrés et puis après, on avance de trois pas et on fait ça constamment. Avons-nous quelque chose d'utilisable Je regarde, je lance le programme, la souris avance, mais si je fais flèche droite, elle tourne par la droite. Et si je fais flèche gauche, ah, il ne se passe rien du tout encore. Pourquoi bah, Parce que nous n'avons pas encore dit. Bien, J'interromps le programme et je vais maintenant vous laisser réfléchir à ce qu'il faudrait ajouter à ce petit programme conçu jusque-là pour pouvoir diriger la souris vers la gauche ou vers la droite. Bonne réflexion.